Maintenant, quand Datagris nous appelle, parce qu'il y a une loi qui a été votée, on va mettre du bio partout dans les collectivités. Et à l'échelle de 2000, je ne sais plus combien, tout le monde mangera bio dans les collectivités. Génial Donc les collectivités, elles font quoi Elles prennent l'annuaire bio, l'agence bio, elles disent, bon, alors les producteurs, ils sont où <rire> Il n'y en a pas. Monsieur Dicker, est-ce que vous pouvez nous envoyer 400 kg de tomates semaine pendant... Euh... <rire> bah non, je peux pas. Ah bon, mais vous connaissez... Bah non, on ne connaît pas, nous... Donc t'as des mecs qui, se, qui, se, qui basculent vite vers le bio pour répondre aux appels d'offres, t'as des autres mecs qui se montent en semi indus pour pouvoir répondre à ça, mais pas tant que ça. En fait, ils ont vraiment cette problématique-là, il y a peu de réponses, il y a peu de business, il y a que des petits maraîchers maillés un peu partout qui s'en sortent mal, et donc finalement, à l'échelle de la politique, ils commencent à se dire, mais là, il y a un réseau naissant, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de tenir un peu Parce que finalement, ça a l'air de fonctionner. Voilà. C'est ce la réalité d'aujourd'hui, ouais. c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans les Raux, parce qu'en plus le problème dans les c'est qu'on n'avait pas de maraîchers, on n'avait pas tout ça, la culture c'est la vigne, et euh, donc euh, voilà pour les fruits, pour tout on est, on est embêté, mais il n'y a pas si longtemps que ça, autour des vignes et partout tous les paysans, pas les producteurs, les paysans, les vignerons, ils avaient leur potager, leurs légumes, leurs fruitiers, ils avaient tout, et ils vendaient un peu de fruitier, un peu de vignes, un petit, un peu de ça, un peu de ça. Après, ont... bon, après-guerre, on est parti sur l'industrialisation et... et la monoculture. On en revient. On a fait le tour. Nous, nous avons une orientation bio, euh, puisque nous euh, assurons une restauration bio 100% pour les restaurants scolaires. À saint gély depuis 6 ans, les enfants ne mangent que du bio. Euh, si on prend en compte, euh, au niveau environnemental, euh, les problèmes que pose l'approvisionnement la, la, en produits bio. On s'aperçoit qu'on a quelquefois des circuits longs. Bon, S'il faut aller chercher des bio en, en Italie ou, euh, ou en Belgique ou je ne sais où, euh, le bilan carbone n'est pas bon finalement. Donc ce qu'il faut essayer d'avoir, et malheureusement ça n'est pas possible encore pour le moment, c'est d'avoir des circuits courts avec des producteurs locaux. Donc euh, c'est bien il faut, faut vous faire connaître. Il faut vous faire connaître. Bonjour. Bonjour Yézine. Bonjour Yézine. Bonjour. Bonjour. Ça bon va, vous avez trouvé sans souci Oui. Très bien. Merci Alors. de nous accueillir au Lutin-Jardin. Avec plaisir. Du coup, on s'explique en quelques mots pourquoi on est là. Oui, je suis là pour ça. Je t'écoute. Alors du coup nous on est sur un projet d'installation en collectif, en 5. Mmh. Mmh. Ça fait un an et demi qu'on est du coup, qu monte le projet et qu'on est en recherche de foncier. D'accord. Le, le projet en lui-même, il y a euh, du maraîchage diversifié, de la transformation, mmh. euh, éventuellement de la, la restauration en fonction du lieu. Euh, et il y a aussi un volet euh, pépinière. Mmh. Et, euh, et plus tard on aimerait bien faire de l'accueil. Mais bon, voilà. La, la, la priorité c'est euh, maraîchage diversifié, pépinière transformation En agroécologie. Très bien. Et c'est pour ça qu'on va la rencontre du coup de plusieurs maraîchers mm -hmm. qui, euh, qui en ont fait l'expérience. Et on en a vu, du coup, on a vu Michael, on a vu Johan, on en a vu d'autres. Et tout le monde nous disait il faut aller voir les îles, il faut aller voir les îles. Ben, coup, bien, tant Et, Et donc vous voici, ben, bienvenue à l'Utte Jardin. Merci. Merci. On est ici sur euh, 3 hectares de terres maintenant, euh, dont deux de cultivés. Euh, production maraîchère, boule euh, pondeuse et aussi accueil éducatif à la ferme, on complète avec un petit peu de service. Voilà, donc euh, moi je me suis installé un peu comme vous il y a dix ans maintenant. Euh, j'avais pas de foncier, donc j'ai mis euh, longtemps, j'ai mis deux ans et demi à trouver les terres. Quand je me suis installé, il y avait... Euh, pas vraiment de définition de ce que je voulais faire, là on est dans une agriculture un peu nouvelle, euh, si on met agroécologie, euh, si on met micro surface périurbaine, si on met 100% circuit court, on redéfinit un petit peu euh, le métier d'agriculteur, on fait de nouvelles propositions pour s'en sortir. Et donc aujourd'hui euh, pas mal de monde s'intéresse à cette agriculture en agroécologie, en voyant qu'il y a peut-être des pistes, euh, pour euh, amener des solutions un petit peu à, au problème de l'agriculture actuelle. Quoi. Euh, ben oui, on a effectivement plein de solutions, mais pour que ces solutions soient lisibles, il faut qu'on puisse prouver que cette agriculture-là, elle est viable, euh, économiquement parlant. En plus des autres avantages qu'elle propose, ça reste un métier, et, et si c'est un métier, il faut que ceux qui l'exercent puissent en vivre. D'après les derniers recensements et les dernières observations, on a plutôt une diminution des terres, des terres agricoles, mais ça c'est lié au fait qu'on est dans une région où il y a une, une démographie très dynamique, donc augmentation de population, besoin de logement, urbanisation, donc l'urbanisation s'est fait beaucoup sur, sur les terres agricoles. Donc on a globalement une diminution des, des terres agricoles, mais qui diminue moins vite que le nombre d'agriculteurs. Donc en fait... Ceux qui restent s'agrandissent. Mais il y aurait du coup effectivement la place pour, en théorie, pour installer des nouveaux arrivants, des, des gens qui veulent rentrer dans le métier. Mathématiquement, en tout cas, ça serait possible. Avec car on va te faire planter, on plante des choux, est-ce que ça dit je fais pas le mou, ce sera les radis Dans mon mood, on pratique la permaculture Une tech de ouf inspirée de la nature, insulte pas la terre, mec c'est ma mère, observe-la bien, jamais plus t'auras faim La paille et la forêt ont été mises dans le cou Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint nos trous La seule limite à ta production mec non que c'est pas le site c'est ton imagination Fais donc les liens, les interconnexions, tu vas voir tout vient Et ce à profusion, pas de pesticides des engrais chimiques non pas de tracteur ici on a des bourriques. Si tu fais ta bête ou ton petit marron ici tu pousses des bêtes et des petits marrons yo c'est quoi notre quartier c'est le potager qu'est -ce, qu ce qui fait kiffer fait être à 1 tout le monde sa carotte tout le monde s'en paro personne qui est pauvre, personne qui reste sur carreau c'est quoi notre quartier c'est le potager qu'est ce qu'il fait qu'il fait être à Walpé.